It's classified Akira, Banks, yeah. Tu viens comme Kakakashi Mais t'as vu t'as tout tout gâché T'as bouffé tout tout le tagine Viens que je t'arrache les chines T'as le ventre aussi rempli que la Chine yeah. tu peux pas taper la Corée sur le stream yeah. Ici tout était carré Mais à force de de T'es aussi gros qu'un américain c'est un régime, va manger du pain Rien que pour te foutre un t-shirt Tu dois sortir le lubrifiant Tout ça n'a rien de très gratifiant Tout ça n'a rien de très gratifiant Si t'es la Chine et l'Amérique Viens qu'on sorte le nucléaire T'es le minato, je te fume en un éclair Eh ouais de génie, car je débite la critique tactique Eh ouais de génie, car je débite la critique tactique Et tu prends tes clics et tes claques Ta gauche la ouette sur les clics clacs Eh ouais pas besoin d'un divan Car mon sexe est divin et ouais suis la coupe pour satisfaire je leur fais dépasser la stratosphère Les big macs t'ont pas réussi Tu vois plus ça dit pussy. si Et ouais faut big six pack Pour avoir des big ass Faut autant de flow que tout, tout, tout pack De ta on fait des big packs Car logique à la tournée. Et ouais dans tout le quartier Et ouais dans tout le quartier ça t'a pas pu la garder Car à part du chocard Tu n'as rien de très plaisant j'ai en tout mon chakra. je des vitrains qui te plaisent. Retourne rouler tes grosses d'air. Et t'inonder dans la vodka. À part l'alcool et la drogue. Rien de tête contre mes barabras. Bangs, bangs.